Écoutez-moi les petits aussi Roger, j'espère que vous avez bien cette vidéo, vous allez voir l'incroyable, le merveilleux deck toilette, oui, vous l'attendiez depuis le début de l'extension. Alors Kezako, qu'est-ce qu'un deck toilette C'est tout simplement un deck qui gagne très très très vite, vous allez voir que dans cette, euh, dans cette vidéo je fais même une game de 2 minutes 12, c'est un deck avec lequel vous allez pouvoir enchaîner un maximum euh, de victoires, assez peu de défaites parce que vous allez voir que le win rate est très bon, c'est un deck euh, finalement qui va vous permettre de jouer à Hearthstone euh, bah, sur votre téléphone. Alors vous pouvez jouer sur votre téléphone tout le temps avec même un prêtre contrôle, mais là vous allez pouvoir jouer bah, aux toilettes, évidemment, dans le métro, dans le bus, euh, vous avez euh, allez, moins de 5 minutes devant vous, vous pouvez lancer une game d'Hearthstone, alors qu'en général bah, une game c'est toujours 10, 15, voire 20 minutes et plus. Donc c'est tout simplement un deck extrêmement agressif, mais quand même avec de la technique finalement, vous allez voir, il y a plein de, de petites nuances, il y a plein de petites choses sympas euh, dans ce deck, et c'est ça qui est intéressant dans cette méta c'est que finalement des decks agro, il y en a pas véritablement et en... et mais à part celui-là pour le coup qui est un vrai agro, mais peut-être que la liste ne vous dit rien parce que justement c'est un deck qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps et en tout cas cette version là on l'a peut-être même jamais vu Bref, j'ai pas envie de spoiler, je vais vous laisser découvrir ça. Euh, dans la vidéo, je fais 10 games, comme ça, ça vous permet de voir le win rate sur, euh, bah sur 10 games. Hein, tout simplement, le win rate est facile à calculer. Euh, et en plus, vous allez voir en, en combien de temps finalement je fais euh, les 10 games. Vous allez voir les bons, les mauvais match-up. Bref, euh, voilà, j'aime bien vous présenter cette vidéo euh, des decks toilettes parce que euh, finalement, Hearthstone, euh, c'est à la base un jeu qui se joue sur téléphone. Et finalement, parfois, il y a des decks qui ont un peu perdu ça, hein, les decks euh, très contrôle ou très combo, où finalement il y a plein de carte en main, voir les decks un petit peu APM ou sur tablette ça va, mais sur téléphone c'est un petit peu compliqué d'enchaîner. Bref, en tout cas, voilà, ce deck-là, il est parfait, clairement pour gagner, pour passer les jambes sur téléphone ou sur tablette. Sur ce, je vous souhaite un délicieux Délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DH. Le euh, match-up ne sera pas un match mirror. Pour le coup, ce sera plutôt des h quêtes ou des DH-control. La majorité des DH... Euh, alors, il y en a, on va dire, 5 dans la méta parce qu'il y en a 4 qui sont plutôt des quêtes un petit peu euh, burst. Alors, certaines avec Jace, certains sans euh, Jace. Euh, alors, le euh, match-up va plutôt, j'ai envie de dire, être pour nous. Mais par contre, va falloir être très, très, très, très agressif. L'objectif, c'est de tuer tout simplement avant le tour 6. Pourquoi avant le tour 6 parce qu'au T6, il peut activer euh, le, le fiel, finalement, de son, euh, de son sort euh, lien de vie. Et en général, on a du mal, on aura du mal, je pense, à revenir de, de cet AOE parce qu'il va pouvoir... Euh, alors... Euh, écoutez, je pense qu'on va juste faire ça. Et tour d'après, on fera ça et ça. Et donc oui, il va activer tout simplement le fiel de son sort d'AOE. En général, il aura l'arcaniste il aura avec... Donc il va gagner 3 par, euh, euh, par... Déjà, il va raser le board, accessoirement. Et il va gagner souvent euh, 3 fois X en termes de points de vie. Donc logiquement, on aura quand même un petit peu des créatures à ce moment-là. Et on devrait perdre. Euh, mais on peut gagner, avant le clairement, avant le, le tour 6. Donc, on va faire ça. Euh, je réflexionne, mais ça me paraît pas mal. Comme ça, ça me fait garder la pièce. Ça, ça. Boum. Boum. Au prochain tour on va piécer euh, la magistrate En général il aura quand même pas mal de cré. Enfin j'allais dire pas mal de cartes en main Mais en vrai il peut faire des plays très très défensifs Où finalement ses, en... ses anti-bêtes Il les balance un petit peu maintenant Ouais Ouais genre barrage par exemple Il y a des combinaisons un peu chiantes ici Type barrage plus fureur Frappe du chaos plus fureur Ça va chercher la 3-4 En vrai s'il a pas fureur il est pas si bien ah il a fureur Et il fait l'âme liée Ok. Bon Écoutez il est plus qu'à 22 Il reste encore euh, 3 tours <rire> Ça va le faire Donc on va piécer le petit loulou L'idée c'est aussi d'avoir une créature hein, Accessoirement lui il pioche une carte Nous on bourrine euh, On a ça qui bourrine On a ça prochain tour on va sûrement faire le glaive euh, Quoique Quoique quoique, on peut faire juste un dou une double créa. Dans le sens où on aura encore une attaque sur le T5. En fait, l'idée c'est vraiment qu'il balance. Enfin, qu'il se sente obligé de balancer son.. Son AOE avant. En général, ça n'arrive pas, mais. Ok, ça c'est un peu chiant. Va falloir aller le chercher. Va falloir aller le chercher. On peut hein. On a barrage. Euh.. On va le faire. et ça, j'imagine. Barrage, bibliomite. On va garder le glaive. On va virer trap. Euh... En vrai, ça nous fait un petit peu moins peur, là, parce qu'il a plus que deux cartes en main. Donc, c'est presque des situations où on va pas gagner à la value. Mais en tout cas, on peut un peu l'épuiser... Ah. Ferme ma bouche. <rire> Je dis, on peut un peu, peu l'épuiser. Bon, non, ça va être compliqué. Ok. Bon. L'avantage, c'est qu'il a déjà fait une sténo. Et tout dépend de sa version. Mais il y a des versions où la sténo, c'est la carte vraiment létale. La carte pour gagner. Donc on fait ça. On fait ça. On fait ça. Bim, bim. On n'est pas si mal en vrai. Hein. Le problème, c'est qu'on a plein de créas. Donc là, si jamais il a euh, Arcaniste plus euh, le. Le Fiel, bah, c'est compliqué parce qu'il reste plus ou moins le board parce que ça, c'est tuable. Enfin, si, il peut avec le pouvoir. Et il gagne beaucoup de points de vie. Par contre, s'il n'a pas l'arcanisme c'est un, un petit peu compliqué. Ok. Ça, c'est un peu bizarre. C'est une bonne nouvelle, ça. Parce que euh, l'élimination de preuve, c'est une carte qui est jouée dans la version avec Steno uniquement. Euh, ou vraiment la En fait, il n'y a pas de Jace dans sa version. La carte vraiment létale, c'est Steno. Donc... Euh... À moins que les versions aient réévolué et en ce moment, ça évolue vite les, les DH. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de DH. Ouais, il le fait, mais il le fait que sur euh, 2 à 1 donc ça, c'est plutôt chouette pour nous. Euh, donc oui, les DH, ça évolue vite, tout simplement parce que c'est le deck, ou même les decks, les, on va dire, les plus stables, les plus forts de la méta. Donc forcément, ils sont plus populaires, ils sont plus joués. Et plus un deck est joué, c'est un cercle vicieux et un cercle vertueux. Ici, c'est vertueux, par si on, DH, on déteste DH. Mais plus il est joué, plus il s'optimise. Ok, doki. Bon on est, en vrai on n'est pas si mal hein. En vrai on est pas si mal Parce que Bah il est à 6 le garçon hein, Et on a trois euh, à distance Et on est vraiment pas si mal on a même très souvent gagné je pense ici. Euh, sachant qu'il a déjà fait son sort. Et même s'il jouerait la Jace, il peut pas la jouer ici. Donc euh, je pense qu'on est bien. Il n'y a pas de heal en fait. à part le, le sort à 1 Alors après, il y a des trucs un peu complexes. Style. Euh, mais bon, ça a pas marché. Non, il a perdu. Parce qu'il peut jouer le, le sort. Euh, le Fal Doré. Il met 4, qui met des 1. Là, genre s'il l'avait tout de suite, il faisait 4 ici. Ouais, mais de toute façon, il y a trop de créa. Non, il y a trop de créa. Avec les trog. Parce que s'il le faisait direct, j'avais 3-4 et on l'a envoyé les, les, les créas dans 2 dans deux trog 2 deux trog. Donc il rasait le board. Ouais bon après j'ai quand même plein plein d'outs qui me font gagner. Pour le coup. Non j'ai quand même plein d'outs qui me font gagner. Mais vous voyez il faut gagner vite. Il hein. faut mettre de la pression. Alors là c'est un match un peu bizarre parce qu'on n'a pas mis tant de pression que ça. En tout cas il s'est vraiment bien bien défendu. Euh, et puis... Euh, mais en fait il a dû se défendre avec une... De ces cartes de l'étal avec la dame Steno, et à partir du moment où on rase dame Steno, bah derrière c'est compliqué. Euh, et puis on a bien pioché, c'est aussi le but du deck, donc euh, c'était un match-up très très étrange pour le coup. Euh, ça va rarement se jouer comme ça, quoi. soit on va se faire éclater, soit on va l'éclater. Là c'était une game un peu tendue finalement, mais ce qui était plutôt agréable. Alors, ah, il est intéressant ce match-up. Euh, si on joue contre mono rouge, euh, on est mal parce que c'est euh, guerrier. Euh... Est-ce qu'on garde avant-garde Je crois que oui. Contre mono rouge on est mal parce que forcément c'est comme guerre et contrôle c'est des decks qui aiment jouer contre les decks agressifs. Si on joue contre mono euh, bleu, je dis mono parce que pour le moment il n'y a que des monos, hein, mais ça va changer j'imagine. Euh, mono bleu et mono euh, vert. Euh, c'est plutôt des bons matchups parce qu'on a une curve plus basse et en général on, on, on va agresser avant lui. Euh, on va Trog. Et je crois qu'on va enlever euh, le metaquamorph qui fait rien dans la main. Et on va aller chercher ça. C'est important de trade aussi quand on joue aggro. Euh, les trades, surtout en early game, vont nous permettre de prendre plus rapidement le board. Ok, ça c'est un peu chiantos. Euh. Dac. Bon. Ouais, le problème c'est que le trog il se fait facilement buter. Mais bon, on va essayer de grignoter, on va essayer d'agresser. Alors, euh, petit tips que je peux vous donner contre Mono Rouge. Alors, le, le Mono Rouge, c'est un match-up qui est compliqué. Si jamais vous êtes bien, vous arrivez à agresser, vous piochez, vous agressez, vous piochez, vous agressez, vous êtes dans une bonne dynamique, essayez de vous battre. Si jamais, à un moment, vous commencez à avoir une main un peu compliquée, lui, il, il, il rase le board et il gagne des points de vie, là, il faut abandonner. Parce qu'en fait... Euh... Pas évident. Je continue à trade. Je continuer à trade. Je vais continuer à trade, mais euh... attendez, je suis en train de me dire comment il a ça ce gars. Ah, il le joue comme ça. Je suis en train de me dire mais comment il a un squelette instable. Ah il le joue. Waouh. Hyper agressif. Bon, on va enlever la pièce. On va enlever notre piécette. Bon, c'est hyper hyper agressif. Waouh. Donc oui, euh, abandonner. Parce qu'en fait, le but de ce deck, c'est de gagner vite ou de perdre vite. Donc si vous commencez à vous enliser dans une game qui est longue, où l'adversaire, à chaque tour, il va faire... Vous allez créer un board, vous allez être content, il va le détruire. Vous allez créer un board, il va le détruire. Euh, ah, c'est pas évident. J'aimerais trade, mais en même temps... Ah, je pense que je fais ça. Bon, on va bourriner là. Enfin, je pense qu'on va la perdre celle-là. Parce qu'on n'est pas arrivé à prendre le board assez rapidement. Euh, et là on est dans une situation où on est derrière. Parce que... Bon il a 3, 4 cartes en main mais ça suffit. C'est des cartes qui peuvent facilement détruire mon board. En fait le problème c'est qu'il a un board. Logiquement il n'est pas censé avoir de board. Donc là je pense qu'on a perdu. Après il y a toujours des bons outs. Genre Kurtrus ça me fait revenir. Euh, Magistrat aveugle ça me fait revenir. Mais on va parler statistiquement. C'est une game que je vais perdre ici. Peut-être 60% du temps je vais la perdre. 40% je vais la gagner ce genre de situation. Bon, c'est pas si mal ce spot. Parce que il, il, en fait, il garde. Euh, comment dire Il n'a pas la, la tempo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt une bonne draw. Ça, c'est plutôt une bonne draw. Ah, J'aurais peut-être dû faire pouvoir. Et je me dis, je peux faire un T2, mais c'est con. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Euh, ouais c'était un peu risqué parce qu'il y avait bibliomite Il y avait barrage que je faisais <coughs> Pardon en T2 Je le joue comme ça lui parce que l'idée c'est vraiment de faire magistrate très très vite Et que ça pioche un maximum de burst Là je veux piocher du burst Et maintenant je m'en fous d'avoir des créas parce qu'il commence à rentrer dans les sorts de euh, Pour cette mana je te givre tout Ok La question c'est est-ce qu'on meurt au prochain tour sûrement Je pense qu'on a perdu ici Je pense qu'on a grave perdu Ce qui est frustrant hein, mais... Ouais c'est dommage Ouais, on a perdu. Hein. Bah, en fait, sur double, j'allais dire, sur élimination de preuve, avec des pièces, il y a la pièce qui peut être sympa. Pièce trog. Pièce pouvoir, ça me fait létal. Au prochain tour. Ouais ça a du sens hein Ça a du sens, il est à 4 Je suis à... Ouais je pense qu'il me tue à distance Après il y a la 3-4 à passer Et je pense qu'il va me tuer ici Et derrière on a l'étale avec Kurtrus Kurtrus il met 4 dégâts Il met euh, 2 dégâts Plus on attaque avec une créa et ça remet 2 dégâts Écoutez ça a l'air d'être une bonne euh, nouvelle là Je pense pas qu'il peut Enfin si il peut me mettre 7 Avec le ça Ouais Dégé. Dommage dommage Ouais, vous voyez, on était dans une situation un peu, un peu compliquée à un moment. Ah non, il a pas l'étal. Ah si, ok. Dommage, dommage. On est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Pareil, là. Euh, élimination de preuve, Fureur. Vous voyez, il y a des combinaisons. Hein. Euh, Fureur, ça met, ça met 3. Euh, il me restait 0 mana avec la pièce, donc c'est bon. Donc si j'ai pièce, bon, ouais, il faut retrouver la pièce, mais... <rire> c'est pas évident. Pièce. Ouais, c'est ça. Après il y a une situation Où je joue pas mon sort Pour 2 qui met 3 Et je pioche une carte de moins Mais en même temps Pour 2 qui met 3 C'est quand même pas mal Parce que ça me permet D'avoir des... quelques setups létales Mais pas tant que ça Ah je sais pas Bon faut compter hein Vous voyez c'est le problème C'est que Enfin c'est le problème Non Mais en tout cas faut compter quoi C'est moins un neu Que Chasseur Face Mais c'est ça aussi la méta Et c'est le seul D'habitude il y a plusieurs Decks toilettes Et Il y en euh... Ouais ça me plaît. ouais D'habitude, il y a plusieurs decks toilettes. Et souvent, le chasseur face, c'est le roi. Là, il n'y a pas plusieurs decks toilettes. Il n'y en a qu'un, c'est que celui-là. Il n'y a pas de deck aggro, il n'y a pas de deck face dans la méta. Il y a des decks tempo, il y a des decks midrange aggro, des choses comme ça. Mais finalement, et ce qui peut être un peu étrange, parce que finalement, on observe une méta sans renatal même s'il y a toujours des decks qui jouent renatal hein. euh, Le mage peut toujours jouer renatal Le euh, deck rouge joue renatal Mais finalement, on est dans une méta où, même sans Rénatal, bah il y a quand même plus de tempo que de face. Mais bon ce deck là est très fort hein. Et donc oui Je reviens sur le J'ai pas fini le propos pardonné euh, Sur le deck rouge Le truc c'est que euh... Ce deck là c'est la théorie du win rate cube Non pas win rate cube qu'est ce que je dis Sur Marvel snap ça euh, du Enfin c'est pareil win rate Le win rate euh, Est inférieur Enfin la valeur je parle hein. la, la, la valeur du win rate euh... Bon, c'est pas mal ça. On contrôle un peu au début, hein, c'est vraiment la clé. Euh, le winrate, un... enfin la valeur du rate est inférieure au... Euh, comment on, a... on pourrait appeler ça Time rewards, ce genre de choses. Euh, C'est-à-dire qu'on peut accepter d'avoir un win rate bas ou plus bas qu'un autre deck. Par exemple, plus bas qu'un top 5 ladder, qu'un deck top 5 ladder. Parce que les games sont plus rapides. On va faire ça. Ce match-up est très bon hein. Déjà lui c'est pas un deck toilette Nous on est un deck toilette Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier et, euh, et le match-up est bon parce qu'on on, l'a vu hein, On a joué ce deck là il aime pas se faire agresser Donc là on est en train de l'agresser c'est chiant pour lui euh, Donc voilà C'est pas clair ce que j'ai dit En vrai c'est très simple mais là j'ai commencé à rendre la chose compliquée En gros Il vaut mieux avoir 60% de rate Et gagner en 5 minutes Que 65% de winrate et gagner en 15 minutes C'est exactement ce deck là Attendez, on va déjà devoir tuer ce petit loulou, hein Quoique. Non, on va faire ça. Juste ça. On va juste faire ça. J'entends, on fera ça et ça. Je crois que j'aime bien l'idée. Euh, et donc, voilà. C'est un deck où, si jamais vous vous enlisez, et justement, ça revient sur le deck à rouge, euh, si jamais vous vous enlisez dans un match-up long, bah, en fait, vous allez perdre tout l'intérêt... Ah, si vous tryhardez, hein, vous avez le droit de vous battre dans une game. Il hein, ne faut pas abandonner. Hein, si vous abandonnez, vous n'êtes pas con. Hein, mais vous avez le droit de vous dire « J'ai une chance 2 et ». Et, mais en fait, le truc, c'est que de manière objective et euh, de manière pragmatique, surtout si vous gagnez un match qui dure 15-20 minutes, même si vous le gagnez à 1%, ben, en fait, vous avez quand même perdu, perdu du, du, une espèce de win winrate. Là, c'est pareil. Ce que je dis, ça ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire. Bon, oh, c'est bourrin, hein ça me plaît. Hein euh... Mais voilà, c'est un peu l'idée. <rire> le game finit par « mais voilà », c'est un peu l'idée. Enfin, vous avez compris, quoi. Mais euh, avec ce deck, c'est encore... Je le dis souvent dans les vidéos, mais... Avec un deck midrange, un deck tempo, parfois on peut s'accrocher et puis on a la possibilité de s'accrocher. Là vraiment, le but de ce deck c'est de gagner vite, efficacement. C'est pas grave d'avoir un win rate peut-être plus bas que le top 5 euh, ladder parce qu'en fait, on va, on, on va gagner tellement vite que euh, si en une heure on fait 10 games et un autre deck fait 5 games, bah en fait si par exemple sur nos 10 games on a fait euh, 7 victoires, 3 défaites, bah on aura, un, on aura finalement monté plus vite notre rang. Que un deck qui aura fait 3 wins par exemple Ou qui aura fait euh, 4 wins Une défaite vous voyez Bon ça ça marche pas hein. enfin, Ça marche mais ça tue les petits loulous quoi Juste ça. Hein. Ça me paraît pas mal, je pense que je vais gagner. Hein. De toute façon, on l'a agressé, il aime pas se faire agresser. Donc là, il peut pas nous tuer. Vous il a vraiment utilisé son crash foot vraiment pour essayer de mettre du board pour gagner très très vite. Mais c'est pas un deck face en face. Typiquement, si le chasseur euh, non toilette, on va dire, était vraiment un deck toilette, un chasseur face, le match-up serait vraiment pas évident parce qu'on aurait un peu la même curve dans l'idée en tout cas. Alors même si on a des quelques sorts, nous. Euh, le truc c'est qu'envoyer des armes Envoyer des gros Des Ouais des, des, des grosses attaques avec le personnage sur des serviteurs C'est jamais très agréable quoi Oui il se bat hein. Il se bat mais Mais non Là, on a fait euh, bon, on a été un peu long là. Oui, c'est le match contre Mage, on s'est un petit peu battu. enfin, c'est pas qu'on s'est battu, c'est parce que franchement, on a eu une vraie vraie chance hein. Mais c'est vrai que c'était un peu match contre Mage, on n'était jamais devant. On est... non, en fait, avec ce deck, on est vraiment censé être large devant et à un moment l'adversaire, il retourne tout et puis on passe plus ou moins à autre chose. Alors, on passe pas à autre chose dans la game, on reste toujours un ou deux tours pour voir, ça coûte rien en termes de temps, ça va, mais on reste pas 4 5 tours quoi. Mais contre Mage, c'était genre on n'était pas trop derrière, on était pas trop devant et en même temps quand t'es pas trop devant, bah tu peux pas gagner avec ce deck. On peut faire des choses extrêmement vénères. Du style T1 ça. Avec élimination qui permet d'avoir les tokens. Ah zut. Oh là là, Horrible. obligé de trade. hein. obligé de trade. C'est horrible. Hein. Bah, le problème c'est que ça c'est la pire carte contre nous. La pire carte du jeu entier. Et le match-up, il est catastrophique. Parce que c'est un druide aggro. Donc on pourrait se dire bah gros c'est la même chose hein, on est des deux decks comme ça, mais lui il a la résilience pour lui. Bon après on va se battre quand même hein. C'est ça, ça... Non ça plutôt. En vrai, dans l'absolu, on a un beau petit board. Hein. Mais ouais, le match-up est compliqué d'expérience. Euh, les decks, en fait, les decks qui vont mettre de la résilience de manière très agressive, ça va être compliqué. On pourrait penser que le décaver ce serait un peu ça. Mais DK c'est juste un druide en moins fort. Pour bon, le moment, à moins, à moins de jouer une version euh, mid-range. Une version un peu avec du late-game, etc. Dans ce cas-là, pour le coup, c'est vraiment un match-up extrêmement bon. Je parle de DK vert. Donc ça c'est chiantos Parce que ça, ça quand ça meurt ça remet un truc Enfin ça, ça, ça, ça s'arrête jamais en fait Ça je le garde parce qu'il me faut steno Genre si je deck steno je peux faire des belles choses Bon ça c'est quand même gourmand hein. J'ai envie de garder Strog. J'ai envie de garder Strog. J'ai envie de garder Strog. Bon. <rire> Il a quelques sorts. Hein. Il a quand même quelques sorts. Cuisine est OK, c'est bien parce qu'on peut le tuer avec élimination de preuve. Et vous voyez il fait Marc du fauve et là on a double trog Donc, Pas mal hein. Moi à sa place j'aurais fait juste ça Et dag dans trog Enfin pouvoir dans trog je pense Là c'est un peu risqué ce qu'il fait Parce que trog ça snowball vite hein. Moi je pense que c'est un peu risqué Ouais. Là le problème c'est que le... si jamais il a des sorts Typiquement le sort qui découvre un autre sort nature il... Bah en fait il peut pas le jouer là. Enfin, il est. Ob... J'ai envie de dire il est obligé Mais non il est pas obligé je pense qu'il doit vraiment y aller en plusieurs fois Je te mets un, je te mets un J'essaye de mettre une créa Ça ça pioche un sort donc on s'en moque Mais ouais il est obligé de faire le changement Mais il aurait dû le faire au tour d'avant j'imagine Après la 3-7 était quand même chiant à gérer J'ai un 3 Zut. Bon, là on est dans cette fameuse situation de top deck, c'est-à-dire que si on pioche une magistrate, si on pioche un glaive, je pense qu'on a gagné, et sinon on va juste perdre parce que bah on, on se fait épuiser quoi. Donc, vous voyez, c'est là où le match-up il est intéressant, c'est qu'on a quand même pris le board à notre compte, mais en fait ça nous a demandé beaucoup de ressources. Mais il y a quand même des, des top deck quoi. Il y a quand même des situations, où on n'est pas drawing dead quoi, on n'est pas en mode on a perdu quoi, ok. Ouais. Par contre, c'est maintenant. Après, il y a Kurtrus qui est très très fort aussi. Bon, il vide un peu sa main. Ouais, en vrai, Kurtrus nous fait gagner également. Et Biomite c'est horrible. En vrai, on a repris le board. Hein. En vrai, on a repris le board. Hein. Euh, ouais. Le problème, c'est que Magistrate, euh, ça le fait piocher, quoi. Pour le coup... Euh Magistrate le fait piocher les deux adversaires. Enfin, les ouais les deux adversaires piochent des cartes. D'ailleurs, les deux adversaires, c'est... <rire> je suis pas un adversaire, moi, sérieux. Ok. Ouais, Curtru c'est win. Magistrate, c'est... Bah, en vrai, je prends le board avec Magistrate. Enfin, c'est moi qui prends le lead. Ça, c'est horrible. On hein. peut pas jouer une 1-2, en vrai. On va attendre. Hein. Oh là là, Pierre draw. Là, c'est... Elle est rigolote, cette game. hein elle est... En fait, les games comme ça, elles sont frustrantes parce que nous, on sait qu'on a des cartes meilleures que lui à ce moment-là. Parce qu'il a plus le board. En fait, quand il a le board, en général, il a des gros gros top decks. Parce que tous les sorts qui vont booster son board, c'est des top decks. Là, les sorts qui vont booster son board, c'est de mauvaises draws. Par contre, on a le droit aussi de mal piocher, nous. Ok. Alors je pourrais, j'aurais pu rentrer un dans ça et lui rentrer deux, mais en vrai ça veut dire que je prends deux pour lui, rend, euh, je prends deux pour lui rentrer deux. Je, non je prends deux pour lui rentrer un de plus. Ça, bah, dans ce match-up là, ça n'a pas de sens. Je pense que c'est vraiment la bataille de board qui va faire gagner. Super sympa, hein. vous voyez tous les trades qu'on a fait au début, bah finalement ça va peut-être payer. Troc, c'est super pour nous. Je pense la gagné, mais.. Ah, Ah zut, pas une bonne draw ça. Pas une bonne draw. Allez, magistrate, kurtrus, glaive. Glaive est juste instant win. Il euh, y a des cartes comme avant-garde usée par la guerre aussi, qui est instant win. En fait j'ai beaucoup beaucoup de cartes qui font gagner. Lui, euh, ouais, charpentière c'est probablement une de ses meilleures draws, parce qu'il pioche deux cartes. Il a les deux dégâts, plus... Ouais, ouais les deux dégâts, plus les tokens. Donc euh, ça c'était la meilleure carte qu'il pouvait avoir, la charpentière. J'ai pas le droit de la perdre. Honnêtement, si on la perd, c'est vraiment qu'on est maudit, celle-là. Là, vous voyez on... Alors, elle, est... elle dure longtemps, cette partie. Ouais, c'est vraiment crade. Hein. Ouais, cette game, elle dure longtemps, mais... Euh, mais en fait on a bien 80, je pense vraiment qu'on a 80 à 90% de chances de gagner par rapport à nos, nos top decks. Et donc c'est pour ça que ça a du sens de rester ici C'est pas comme encore une fois dans un matchup compliqué où on reste et on va très très souvent perdre Et même si on gagne, bah, ça sera pas rentable en fait Là je pense que cette game on va sûrement la gagner Ouais je vais face hein je pense quand même. Voilà votre cadeau. Pas déconner hein. Ok. Bon. Bah, écoutez euh, on aura vraiment rien rien rien pioché c'est vraiment infâme. Franchement le curteuse on, on peut compter hein ensemble hein mais euh, avant garde nous fait gagner. Bibliomythe nous faisait gagner donc ça faisait 1, 2, 3, 4. Euh, non 1, 2, 3 pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 16. Bon c'est pas perdu encore hein Fureur c'est pas une draw Bah c'est une draw mais c'est pas une draw On va bah, full face là Boum boum boum que ça a du sens En vrai hein 4 5 6 7 8 je le mets à 10 Le trade a l'air quand même bien hein. Je vais faire ce trade Bon ça sert à rien de faire Fureur maintenant Parce que je pourrais piocher euh... La, la sténo. Ah là là, c'est trop frustrant. C'est vraiment très très très très frustrant. Ouais, ça, on s'en moque. Hein. Allez, Kurtrus, c'est gagné. Il y a tellement de cartes qui font gagner. Il y a tel, tellement de cartes. Même un Blibiomid, vous imaginez, une 5-4, il aurait jamais pu la gérer. On lui en aurait au moins 15 avec. C'est pour ça que. Ah zut. On la létale ici. Non, on hein, est trop loin. Hein. Ah là, là, on prend deux. Donc là, c'est Kurtrus ou où... fin du game. Vous euh... voyez, là, on ne peut pas la gérer. Ouais, en fait, ce qui nous fait perdre, c'est cette charpentière de fortune. Ce top deck charpentière. C'est trop ah, c'est trop horrible. C'est vraiment trop horrible. Là, il a sûrement l'étal, je pense. Euh, ouais. Ah là là. Vous imaginez Là, cette game, elle, elle fait mal au mental parce que... Une situation de 90, et encore je dis 90, on a sûrement 95, parce que quand je, je vous parlais des cartes qui nous faisaient gagner, c'était pas sur une draw, vous voyez. Parce que si on considère 9 sur 16 ou 10 sur 16, c'est 10 sur 16 sur 5 ou 6 draws d'affilée, parce que là ça a duré 6 tours en plus. Donc c'est sur 5-6 tours d'affilée, c'est-à-dire qu'il faut en piocher. En gros, ouais, il faut vraiment qu'on esquive sur 6 tours les, les, les cartes clés. Enfin, les cartes clés, c'était pas des cartes clés, c'était trois quarts de notre deck, quoi. Oh là là Ah, c'est horrible, c'est horrible de perdre des games comme ça. On... Franchement, des games comme ça, on va en perdre une par mois. Mais quand ça arrive, c'est extrêmement horrible. Euh Ok. Alors, Bibliomite, c'est une très bonne carte contre Druid Ramp, pour le coup. Parce que 5-4, c'est dur à gérer. Et puis même contre Druid Agro, c'est très très fort. Le Glaive va bien avec le Bibliomite, c'est vraiment une bonne, une bonne combinaison. J'ai pas mal de T1 donc j'ai quand même une probabilité d'avoir mon petit T1. Et que je vais jouer ici même en 1-2 pour le coup. J'aurais pas la possibilité de T3 de faire barrage plus ça. Enfin j'aurais pas envie de faire ça en tout cas. Donc la 1-2 est bien parce que si jamais c'est un druide aggro et qui commence avec la petite 1 euh, zombie. On peut commencer à la grignoter. Mais ah là cette game, cette frustration extrême. Ça c'est le genre de game. Genre tu joues, tu commences ta session. Si tu commences par une game comme ça en fait t'arrêtes ta session. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, hein. bon c'est ramp, hein, évidemment 35 life. Euh... Enfin pff, ouais si ça quand même rampe. Mais oh là là, c'est des sensations qui sont... Alors c'est bien parce qu'on vit des sensations sur un jeu de cartes. Alors ça c'est quand même toujours agréable, hein. vaut mieux être triste que rien ressentir du tout. Et vaut mieux être frustré que rien ressentir du tout. Mais... Mais j'avoue que c'est pas très agréable quoi. Mais bon ça fait qu'au moins les sensations positives vont être totalement décuplées. Let's go, ou peut-être ça et ça. Je crois qu'on va faire ça et ça. Bon. Pour c'est pas mal, il a 23. Alors, euh, empiriquement, le match-up est catastrophique pour le druide. Le match-up a totalement changé à partir du moment où il a commencé à mettre Renatal et que 40 PV, bah, c'était suffisant pour qu'il gagne. Mais euh, à l'époque où il y avait 30 points de vie, où Druid Ramp même était dominant. Hein, les Druid Ramp avec Kazakuzan, c'était vraiment le meilleur deck de la méta. Moi d'ailleurs c'est avec Druid Ramp que je me suis qualifié contre.. Enfin euh, j'allais dire contre, oui, contre Illidan. J'ai cette game en tête qui restera toute ma vie dans, dans ma tête, contre un Illidan. Mais euh, au ma euh, Qualifié au Master Tour. Et le, le Druid Ramp avait vraiment un match-up catastrophique contre ça. est ce qu'il faut trade Je suis pas sûr. Parce qu'en vrai Damsteno c'est un petit peu paratonnerre dans cette situation. Lui ne le sait pas mais bon il s'imagine que j'ai pas de sort en main mais... Je ne vous remercierai jamais assez. Ouais bah en vrai c'est... Ouais, ouais ouais mais il fait le mariole parce qu'il a l'impression qu'en tuant Damsteno il a gagné la partie mais... <rire> c'est vrai. Et c'est pas totalement le cas mon petit loulou. J'ai des T1, hein, donc je vais plutôt faire juste ça. Ok, bon j'aurai l'étale au prochain tour. J'aurai l'étale au prochain tour, donc... Euh... Donc je vous remercie, vous voyez, nous on BM pas, on n'est pas, euh... pas un vilain, un vilain gredin. Donc euh... ok. Donc si on gagne, par contre, on le bah, sera juste un petit bonjour. Comme ça, c'est... Euh, ouais. Bon, on va peut-être perdre, quand hein. même. <rire> Pas mal, ça. Ah, dans l'absolu on peut commencer par ça. On va le mettre à deux, c'est pareil, euh, c'est pareil que 1. Euh, bon, on peut la perdre cette game. Si on la perd, on passe à la game d'après avec un peu de frustration, mais c'est comme ça. Et si jamais on gagne, euh, on lui met bonjour à la fin parce qu'il a été agressif. Et donc justement, euh, nous on, on garde ça, on ne l'agresse pas. Par contre, on lui fait une petite piqûre de rappel en mode, tu vois mon grand, euh, bah ça ne servait à rien d'être agressif parce qu'à la fin, tu as perdu. Voilà, donc ça c'est important. Donc là, on a euh, des cartes qui tuent à distance. Oui, on en a un peu. Voilà. Oui, simple, efficace, euh, voilà, on n'a pas, alors c'est un peu, euh, bon voilà, faut être, faut avoir une, une euh, <rire> comment dire, une moyenne, pas une moyenne d'âge, faut avoir un âge entre 4 et, 4 et 8 ans quoi, c'est-à-dire, euh, c'est pas moi madame, c'est lui qui a commencé, <rire> donc c'est un peu c'est un peu ça l'idée, hein. mais c'est bien, vous voyez, parce que l'adversaire finalement, il s'est repris son BM dans le visage, et ça lui apprendra. Et la prochaine fois, il se dira ah bah, peut-être que je vais quand même attendre, de B... avant... <rire> je vais attendre au moins la fin du match avant de BM. quoi. Là, il a fait le mariole en, en mode merci, mec, t'as fait nimp. Bah voilà, il perd derrière quoi. Donc voilà, par contre, c'est important de toujours le, le petit bonjour à la fin. Alors, le petit bonjour que si l'adversaire a été véhément. Si l'adversaire ne vous a rien fait, euh, ça n'a vraiment pas de sens de faire ça. C'est même plutôt très agressif et bête. Mais là, il méritait. Il méritait. <rire> je suis pas peu fier d'ailleurs. Bon, main intéressante. Hein. Main avec des T1. Le Kurtrus qui peut être pas si mal dans le match-up. Même si on n'aime pas l'avoir en main de départ. Euh, on va commencer par Trog, Comme ça, ça bloque toutes ces, euh, ces combinaisons de... Déjà, si... bon, il a pas la quête, mais... Ça, ça bloque ses combinaisons de pièces T2. Voilà. Oula. Ok. Bon, ça va. La bonne nouvelle c'est qu'il a utilisé sa pièce. En vrai c'est une bonne nouvelle. La mauvaise c'est qu'il a un trade parfait sur ma 1-3. Mais en vrai c'est pas si grave. Prochain tour je fais métaquamorph Enfin frappe métaquamorph L'idée c'est de le grignoter. Hein. Ok. L'idée c'est vraiment de le grignoter. On va full face, on va full face, on va full face Euh bon L'avantage c'est que son arme il va retaper dans 3-4 Donc il reprend 3 Nous ça nous va, hein. il est à 20 là L'éleveur, l'éleveur qui tue pas le trog Prochain tour euh, on, on va Ok, ah, j'ai envie d'aller chercher ça J'ai pas beaucoup de sorts, vous allez me dire Il y a ça Je pense qu'on va faire un truc comme ça On va chercher le petit loup. Bon c'est pas mal d'attaquer tous les tours avec ça. Par rapport au Kurtrus. Je pense que le Kurtrus peut nous faire la win ici. Je pense que le Kurtrus peut nous faire la win. Bon il y a déjà une frappe qui peut aller sur une 1-2. Ça c'est une bonne nouvelle. Le pistache, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça lui fait un mana de moins dans ce tour. Euh... Pour le moment, on ne s'inquiète pas parce qu'il n'est pas en mode aggro. Il est obligé de se défendre. Après, son arme, elle met chère. Son arme, elle tape. Et ouais, voilà. Ce deck-là, euh, j'y repense. Mais vraiment, dans les transports en commun, dans le chez-vous, vous avez euh, 5 minutes pour faire une game. Ah, franchement, c'est parfait parce que c'est quand même bien curvé. Il y a quand même un peu de finesse qui change. Bon, ça fait quand même plusieurs métas hein, que les decks toilettes, ce sont des decks avec de la finesse. Avant, c'était vraiment des decks de neune. Ah Je peux pas faire ça. Donc ça ça va sur les petits. En fait j'aime bien cette situation. Parce que là j'ai quand même un board qui est très très très chiant. Ça ça arrive dans 1000 ans. Et euh, là je joue vraiment comme un chasseur face. C'est-à-dire essayer de, de mettre un maximum de créa. Et euh, derrière on va Curtrus et ensuite on aura Biomite. Et Crash c'est pas mal et c'est toujours ça qui n'ira pas dans notre tête. Ça, ça va dans notre tête. Et le petit flèche qui est l'objet de faire T5. Donc, il pioche pas avec. Donc, vous voyez, j'ai toujours le board. J'ai 3 de, de beatdown. Là, évidemment, ça... Oh, ça, ça fait la win, en vrai. Ça, ça fait la win. Ouais, dans cette situation, ça fait la win. Le board est trop gros. Et puis, il peut pas gérer des, des multitudes de créa Il n'y a pas lâché les chiens dans le chasseur. Donc... Euh Là je pense pas qu'il puisse s'en sortir, après il, y a Tavish, il peut y avoir Tavish dans sa version, il y a des versions avec Tavish. Là typiquement je dis que c'est fini mais c'est pas totalement fini genre. Euh, bon Hydrolodon pouvait pas fonctionner mais il peut y avoir, enfin euh, il peut pas le faire l'AT6 dans cette situation. Et genre Tavish euh, je prends un piège explo et... Ouais et euh, je sais pas c'est déjà 5 d'armure, piège explos plus des créas, des choses comme ça, un secret qui met des créas. J'ai double Bibliomite parce que c'est des énormes créatures. Vous voyez. Ici je pense que je préfère mettre des 5-4 que... Ça aurait pas été la même avec des 2-2 par exemple. Mais une 5-4 j'ai vraiment envie de la jouer. Sachant que j'ai des gros outs. Avec mon magistrat, ma magistrate. J'ai dit magistère tout à l'heure hein, non Magistrate, glaive. Même le board en soi me fait gagner. J'aurais dû compter le nombre de games que l'on a fait. Euh, je peux peut-être regarder sur le tracker. Ok. Non. Oula. Pour, co pour connaître le win rate, je vais regarder. Normalement, Firestone, peut-être que. Je vais mettre ça sur le côté, pardonnez. Euh... Je vais mettre ça sur le côté. On n'a pas fait tant de games que ça. On n'a pas fait tant de games que ça. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ouais, globalement, les games... Vous voyez, euh, 6 minutes 39 la première. On a le temps, c'est pas mal Firestone pour ça. Euh, 6 minutes 19 hein, contre Chasseur. Contre le mage. Contre le DK bleu, 5 minutes 46. Vous voyez, contre le druide ça a duré longtemps. 9 minutes 50 la game. Mais on allait très souvent la gagner. Donc vous voyez, on a accepté de faire une game de 10 minutes, mais on allait la gagner. Euh, Est-ce qu'on garde ça Le problème, c'est qu'on va souvent biblio T1. Non va souvent Bibliomite T1, donc on, on va pas forcément... Euh... Enfin, le, la magistrade va arriver T4, quoi. Elle arrivera pas T3 dans cette situation. En vrai, il y a un joli play, là. Peut-être mieux que Bibliomite. Ça, avec T2, avant-garde, pièce, pouvoir. quand même très très fort. Bon, pour le moment, on a fait 4 wins, 2 défaites. Oui. Ça reste plutôt cool. Euh, ouais, c'est le play, hein. C'est pas très beau mais... que on a peut-être un play avec avant-garde et frappe qui est très très bien. Dans ce cas-là, on fera juste frappe. Ouais. Je pense qu'on va faire ça au prochain tour. Il va souvent mettre des créatures. Et c'est vrai que cette combinaison, met plein de... Alors après, il y a des A.O.E. dans son deck. Hein. Il y a quand même des A.O.E. Ouais, il y a le truc... Mais je pense qu'on doit tenter. C'est un peu risqué, mais on doit tenter. Après, on peut faire un truc plus classique. Hein. Juste glaive, frappe. Ouais. C'est agressif. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Gla glaive, frappe, pièce, pouvoir. On lui met 4. On lui met 4. On lui met 8. Plus. On lui met beaucoup. Hein. Enfin, J'ai l'impression que c'est mieux. En fait, il y a une carte qui nous recte, C'est le, le truc pour 3 qui met 3 et 1 à tout. On fait avant-garde. Avec frappe. En même temps, s'il l'a pas, il a perdu quoi. Je pense qu'on va le faire maintenant, mais c'est vachement risqué. Hein. Je tape et je tape. Ouais. On a... Non, on a pas perdu, mais. Par contre, s'il l'a pas, c'est instant win. Donc j'aime bien ce genre de play quand même. Ça permet. C'est raccord avec ce qui est censé être le deck. C'est-à-dire un deck qui gagne vite ou qui perd vite aussi. Donc je pense que c'est. Mathématiquement, c'est plutôt bon. En Encore une fois, par rapport à ce win rate et euh, euh, time rewards, vous voyez. Ouais, il l'a pas. Hein. Il l'a pas. Il peut la trouver. Il peut trouver des A.O.E. aussi, là. Ah Non, là, c'est euh, qu'un sort euh, de givre. Hein. Enfin, il peut le retrouver, mais bon. Il faudrait qu'il ait le truc à zéro, qu'il tape de mana. Résos, ça me va. Ok. Ouais. Bon, c'est bien, hein. Vous voyez, on, les... on a quand même 4 de bidon, hein. c'est vraiment pas mal. Hein. C'est quoi ça, ça et ça Au double baby On va bah, double bibliomètre, je crois. Je vais garder euh, l'arme ou comportement Je vais garder l'arme. Il va pas me geler à être Vitam Eterna, mais les 5-4, c'est chiant pour, euh, pour lui, à gérer. Enfin, il reste des 5-2. Hein. Ah zut. Bon, il est à 14 quand même. Hein. Il est à 14, je suis à 18. J'ai des outs qui sont instant win. Barrage, n'en est pas un. Ça, ça, ça. Il est à 8. Donc, Kurtrus me fait gagner, Magistrat Aveugle me fait gagner, Glaive Amplificateur me fait gagner. Euh... Bon, j'ai des cartes qui me font gagner. Mais vous voyez, on se retrouve à un moment dans cette situation. En fait, il y a eu vraiment... Ouais, Je pense que c'était OK parce que les 4 dégâts que j'ai mis sur sa créa, en fait, je les ai rentabilisés avec mes 1 et lui, ça l'a obligé aussi à ne pas créer de board et à se défendre. Donc, j'ai gagné finalement du temps. Voilà, on peut perdre hein, en fonction. Carapace pas senti magie, ça devrait être OK. Le truc c'est qu'il a souvent l'étale au prochain tour. Ouais. Avec ses petites armes à deux. Ses armes à deux elles étaient fortes aussi. Après nous on peut gagner maintenant. Gleb c'est pas mal hein. On a gagné au prochain tour La question c'est Est-ce qu'il peut me tuer Bah je crois que oui Je crois qu'on a perdu Mais c'est dommage C'est dommage On s'est bien bien battu Mais match-up un peu complexe Parce que Non on n'a pas perdu On n'a pas gagné Parce qu'il passe à 9 Mais 9 c'est gérable hein, En vrai 9 euh, On a 6 7 Voici on a gagné On a plein d'out quoi On a pas gagné Gagné mais <rire> On a souvent gagné Oh non C'est le seul truc Que je voulais pas parce que ouais, c'est le seul truc que je ne voulais pas. Ah oh, c'est frustrant. Ah trop frustrant. Il y a pas un play avec ça et ça Non. Hein. Oh là là je la voulais pas. Ah oh, le Kurtrus qu'on ne voulait pas à ce moment là. Ah quelle frustration extrême. Pas extrême. 3, 4, 5, 6, 7. Sur le barrage on a gagné. À multiple. Ah, il y, y a des out, il y a des out. Si je fais ça, je paye ça, trade, trade. Ouais, le problème, c'est que je suis... À... Trade, trade. Je vais gagner. Il hein. a Astalor en main. Franchement, sans Astalor, j'aurais peut-être tenté. Quoi, que... non On va faire ça. Hein. Ah là là c'est frustrant vous imaginez pas. Deux ou un c'est la même chose non Non. Ah non non non je suis con Il fallait lui mettre... Merde Bon ça change rien j'ai perdu. Mais il fallait lui mettre... Le laisser à deux. Parce que si je le mets à deux je gagne sur barrage. Là je gagne également sur... Euh... Euh... Comment ça s'appelle euh... Il restait une. Est ce qu'il restait un sort à 3 Je crois pas. J'avais quelques outs là. Bon, pas beaucoup. Hein. Euh, frappe multiple, c'était ça. Je gagnais sur frappe multiple. Je gagnais sur euh, barrage, frappe multiple. Bon, plus barrage là, mais barrage, frappe multiple. Ah, c'est dommage. Elle est frustrante cette game parce qu'on était vraiment pas si loin. Je pense que si on pioche pas ce curtrus, on augmente nos probabilités. Ça, c'est un fait de, de victoire. Garder cette main hein, très agressive. Ouais, c'est les matchs les plus longs en fait hein, contre des cas euh, bleus. Vous hein, voyez là contre des cas bleus, ça a duré 6 minutes 47. Ça, c'est fort. Hein. Bon, on a une belle sortie. Tout hein. dépend ce qu'il joue. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des AoE. Après, c'est plutôt un bon match-up parce qu'on a beaucoup beaucoup de burst. Ça, c'est un bon match-up. On va lui prendre rapidement le board. Euh, ouais, ouais, ouais, ça nous va. Ça ah, et ça. Prochain tour, on fait Dame Steno et ça. Non, je pense c'est ça. Hein. En vrai, la Dame Steno, on va sûrement la jouer comme ça, non Quoique, non. La Dame. On va virer la Dame, en vrai. On fait straight. Et on fait stride évidemment. Parce que la 2-2, elle est trop importante. Et là, je vais pouvoir Snowball avec cette 2-2. À moins qu'il trouve. En fait, là, il peut gagner s'il trouve T1 plus euh, pour un mana, je détruis ma créa. Ça, c'est ok. Et je mets deux dégâts à tout. Là, on va trade. Et on va face. Alors, faut pas faire que des créas. Hein. Genre, 5, ça suffit. Parce qu'il a justement cette fameuse AOE. Mais là 5 maintenant on peut commencer vraiment à aller full tête et on gagnera. Parce qu'à un moment si on fait toujours, je trade, j'agresse un peu. Je trade, j'agresse un peu. À un moment il va se dire, bah t'es bien gentil mais je vais te caler une Tamsin et t'as perdu quoi. Bon par contre ça il faut quand même le gérer. Possiblement. Hein. Donc c'est frappe. Ouais, on pourra en faire un deuxième et faire plein de trades. Je pense pas que ce soit bon. Je pense qu'on est sur un play où on va trade un peu. Ça, on va pas perdre les dégâts donc ça, ça. Non on va trade, on va trade. On va trade parce qu'on a Kurtrus. Et la 3-4 on a envie de la laisser en vie parce qu'elle meurt pas sur la, la Tamsin. Donc pour le moment on est à fait 4 victoires, 3 défaites. Sachant que vraiment il y a une défaite qui est vraiment pas juste, c'est contre le druide. Et après, bon, les autres sont standards. On perd deux fois contre des bleu, mais on peut faire 1-1. Et les autres match-up, on les a écrasés. Je ne détourne pas le regard de... Ok, ok. Euh. Let's go, hein. Voilà votre cadeau. On va lui donner des points de vie. On n'a pas l'étal. On, enfin, on lui donne pas mal de points de vie, mais c'est pas si grave. Parce que là, en fait, il y a, presque une, pre y a une, presque une notion de value dans cette game. Dans le sens où, vu que j'ai mon Kurtrus. Bonzo, c'est un bon match-up. Hein. Tous les decks qui vont, ne vont pas avoir spécialement de la résilience et qui vont gagner sur le fait d'être agressif en vrai on va être bien parce que nous on a euh, On a une curve qui est très très basse La question c'est est-ce qu'on a l'étal sûrement hein. Là voilà, on a 8, 9, 10, 11, 12, 13 oh, On a un milliard On a un milliard ah, si On peut en finir vite autant le faire Comme ça ça nous permet de faire une petite dernière Allez On en fait une petite dernière. Donc là, 5 victoires, 3 défaites. Bah, euh, ah non, ça fait que 8 games. Bon, on ne fera pas les 10 game dans cette vidéo. il ah, y a eu un match euh, qui nous a plombé. Hein. C'est le match contre le. Franchement, le match contre le druide, il nous a doublement plombé. C'est pour ça que c'est double, double effet euh, négatif, voire double effet euh, cool parfois. C'est que là. Ça enfin, c'est toujours double effet négatif. C'est que là, ça a duré longtemps et ça fait une défaite. Quand ça dure longtemps et que ça gagne. Bon, ça a duré longtemps, mais ça gagne. Et là, ça nous a plombé parce que, vous voyez, une défaite de 10 minutes, on aurait pu faire deux games à peu près ou une game et demi. C'est-à-dire, on aurait pu faire deux victoires ou une victoire et demi À la place. Oui. Ça, c'est important à comprendre cette notion-là. Parce que parfois, vous regardez juste votre win rate, vous dites, bah, j'ai 55% de win rate, j'aimerais bien avoir 60. En tout cas, avant le rang légende. Mais en fait, il faut regarder vraiment votre... Ah. Ça se garde, hein, j'imagine, juste glaive. Mais euh, parfois, il faut juste regarder aussi votre euh, votre cote. Enfin, voyez, le, votre rang. Combien vous avez pris de rang en euh, X heures. Et vous allez voir que vous allez être étonné. Pas mal, ça Prochain tour j'ai ça et ça et ça. Ça me paraît pas trop mal. Là je... sinon j'en fais qu'un, c'est un peu dommage. Je pense que euh, ouais, ça me paraissait un poil dommage. Là c'est chiant quand même pour lui. Hein. Franchement. Double 3-4. Il est à 24. Euh, par contre c'est un deck rouge, non oh, Remarque que serait plutôt vert. Mais en même temps, il a pas eu de T2. Et euh, je pense que c'est pas un vert. Parce que sinon il aurait utilisé sa, sa pièce ramasse cadavre plus deux. Ah, en vrai ça donne pas, il donne pas d'infos ce jeune homme. Oh. Bon. Bah, écoutez, si c'est un deck rouge et que là il fait une AoE, on a sûrement perdu. Par contre si c'est un rouge et qu'il n'y a pas d'AOE on a sûrement gagné. Si c'est un deck bleu, on a on est pas mal. Je dirais pas qu'on a gagné parce que c'est. justement <rire> il peut tricher avec la mana mais on est pas mal. Et si c'est un deck vert, bon il a raté sa sortie. Mais c'est vrai que Ramaskadab, c'est un peu bizarre parce que dans un deck rouge, je pense pas que ça ait du sens. Ça sent la OE. ça sent la OE. ça sent le matchup à la con, bon ça c'est un sacré top deck, hein. je ne pas. ça c'est un sacré sacré top deck pour le coup, il est K18, on y croit, ça c'est pas mal, je vais pouvoir vider un peu la main, j'ai une belle Dame Steno, là on fait une belle, une belle sortie, hein. là on fait une très très belle sortie, il aurait fallu attendre 8 games, mais là on fait une sacrée sortie. Et c'est vraiment... Après, il faut faire des belles sorties dans des match -up très complexes. Ce match-up est très très compliqué. Mais là, avec une sortie comme ça, je pense qu'on va gagner. Même si là, on est un peu derrière, mais en vrai, euh, la dame Steno, bon, il va falloir bien la jouer. Mais Et puis même ça, c'est gourmand, hein. ça, avec ça... Euh... Faut voir, faut voir. La question, c'est va-t-il va pouvoir tuer ma magistère, Ma magistrate, pardon, j'ai du mal. Hein. Ils sont chiants ces matchs parce qu'ils sont lents. Lent et longs. Oh, ça c'est pas bon ça. Ça me va. Ça va taper dans la 2-2, on va taper là, c'est ça, et on setup au prochain tour. Là Dame Damsteno c'est juste pour faire un peu paratonnerre, alors là je mets pas plein de créatures tout simplement parce que dans son deck il a une AoE, pas forcément en x2 mais il a une AoE qui met euh, le dot de 2. à la fin du tour mes créatures elles prennent 2 et ça a lien de vie, donc euh, ça me tuerait en fait. Donc là j'ai pas envie d'avoir trop de créa pour bloquer cette AoE. Et en même temps, euh, je sais qu'il a pas d'antibet, enfin il a sûrement maintenant un anti mais le tour d'avant il avait pas d'antibet, il a pas pu m Magistrate. Et là je suis content d'avoir ça. Bah écoutez, euh, vous voyez, il fallait vraiment une belle main. quoi Il fall, fall, fallait être agressif avec des 3-4. Euh, ouais. Intéressant. Bon, il ne faut pas faire ça, parce que ça va faire une vidéo longue. Mais j'en fais une juste pour faire une... Comme ça, ça fait 10 games. Je trouve que c'est important le, le chiffre 10 euh, quand vous jouez des decks agro comme ça. Donc là, on est d'accord, je vais recompter quand même. Mais ouais, on est à 9 games. Pour le moment, on est à 6 victoires, 3 défaites. Donc si on gagne, on fera... Euh, 7-3, donc 70% de winrate Si on perd, on fera 6-4 Mais 6-4 c'est mieux que 7-3 euh, Avec Enfin euh, on va dire avec ce deck là Plutôt qu'un autre, vous voyez Par exemple, il vaut mieux faire 6-4 avec euh, Chasseur que 7-3 Avec Prêtre voilà Donc oui, parfois, vous voyez, avec la chaise Je fais ça, mais c'est parce que j'ai une nouvelle chaise et euh... Je pense que demain Je euh... fais une petite présentation de la chaise C'est une nouvelle chaise Que m'a euh... envoyé Conic, C'est mon partenaire Elle est incroyable C'est est un tank le truc C'est trop bien dedans C'est moelleux Et, euh... et l'avantage c'est que tu peux rebondir Et moi j'aime bien rebondir comme ça euh... Bref <rire> Tu peux rebondir On va virer le Quoique en fait la frappe en vrai c'est un peu lourd. Prochain tour on va sûrement faire euh, steno et comportement. Et on a une super main là. On a une super sortie. En plus c'est un druide. Ah non. C'est pas un druide agro il a pas fait de T1. Donc là il va à croissance. C'est un druide ramp. Druide ramp à 30 PV euh, c'est... Ah. Oh c'est relou ça. Et on s'en moque. Oh là là, cette sortie elle est divine. Bah voyons, on est, on est fait 7-3. 7 victoires, 3 défaites. Ça n'a pas très bien commencé. On a commencé par 2-2. 2 victoires, 2 défaites. Mais vraiment, dans ces deux défaites, il y a la game du druide hein, qui nous vole la game. Et comme quoi, malgré vous voyez, le manque de chance. Si on peut dire. Hein. En tout cas, le, la malchance contre druide et le fait d'avoir gagné que. Que. D'avoir perdu les deux décas rouges. Quelle folie. Ouais bon c'est impossible. La hein. cette sortie elle est pas battable. Hein. Bah, écoutez euh, Ouais, bon ouais, elle était rapide celle-là. Hein. Et vous voyez là on est en fait. J'espère que vous avez regardé la vidéo dans son entièreté parce que là en termes de temps je vais vous parler du temps sur les trois dernières games. La il y a le démoniste, on a mis 3 minutes 52 pour gagner, le euh, bon déca bleu, on a vu que c'était lent, euh, c'était un déca rouge d'ailleurs, 5 minutes 27, et là, on a mis 2 minutes 12, vous voyez Donc, en fait, en 10 minutes, on a fait 3 parties, et c'est souvent ça, vous hein, voyez Enfin, pas souvent ça, mais en tout cas, il y a cette possibilité en 10 minutes de faire 3 parties, là où aucun deck, normalement, déjà, en 10 minutes, il en fait une. Nous, on en fait 3 en 10, et là, ici, c'est 3 victoires, donc vous imaginez, en termes de... Enfin voilà, c est, c est, En termes de montée de rang, c'est juste fou. Vous passez diamant en deux heures avec ce deck et ça, c'est vraiment incroyable. Sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était le deck toilette. En général, j'en fais une par extension. Mais peut-être que si jamais il y a un gros patch et qu'il y a un autre deck toilette incroyable, pourquoi pas en refaire un. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde